Bon, personne euh, qui aime euh, pédaler, hein, avancer à 5 km heure, euh, une pente à, pff, quoi, entre, bon allez, aujourd'hui c'est pas trop dur, on a vu des 5, des 8%, on a quand même un peu souffert, on a transpiré, mais ça, il y a une petite brise qui nous aide, mais bon, pff. le mieux, c'est quand même la récompense. Ça, c'est Marmaris. Ouais. On doit être à, à peu près euh, 20 km maintenant, un, un peu plus. Peut-être 30, 30, km de Marmaris. Là. là, là. Et on dirait juste avant, non, juste après cette montagne là grande qu'on voit. Là, où on n'y était pas. Le fer, il y arrivé de voir de là. On a monté, on a monté, on a monté, et on va vers l'autre direction là. Et la vue c'est vraiment ouais. exceptionnel. Pas trop vite, pas de trop vite.